Uh, well, some Greek soldiers have been arrested in the uh, Turkish-Everest border uh, a couple of days ago, and I was wondering if there is any uh, competence for the Commission on the issue, bringing together the two countries, facilitating communication or anything, thanks. Um, I spoke to my foreign affairs colleagues who are across the street. Uh, the Commission is aware of an incident at the border between Greece and Turkey, which resulted in the arrest of two officers of the Hellenic Army, uh, now imprisoned and awaiting trial in Turkey. Uh, the EU defense ministers meeting precisely uh, today across the streets were also informed uh, of this incident this morning by the Greek minister of defense. Uh, we in the commission hope for a swift and positive outcome of this issue in a spirit of good neighborly uh, relations, as should always be the case between two close neighbors who are also members of NATO. Uh, yeah, yeah, just it's was, you. Yeah. Uh, the glasses. Okay. Um, uh, I just want to go back to the Greek-Turkish uh, issue. Do you fear, does the Commission fear that Turkey is trying to escalate the situation ahead of the Varna summit, considering the already fragile situation in the Aegean and in, sorry, in Cyprus as well? Je ne vais pas aller plus loin dans une sorte de of spéculation. C'est un incident, c'est un incident bordé. Uh, uh, in et en coopération avec mes collègues de l'Afrique, qui sont dans le Conseil, nous avons réitéré la uh, nécessité de sortir ces incidents fréquemment, en un mode qui est fréquemment et reflète les relations de bonnes relations de deux armées qui sont aussi NATO membres. Oui, Nicolas Gromoviret pour B2 et Soudouest. Je voulais revenir sur la question grecque. Et, et turc, euh, enfin de, de Chypre. Euh, je je m'étonne d'une position, on va dire un peu attentiste de l'Union européenne sur cette question, alors que vous affichez que euh, la sécurité aux frontières et la défense doivent être une priorité, que par ailleurs, euh, sur euh, l'Ukraine, par exemple, sur un conflit gazier, vous offrez d'une certaine façon une médiation entre deux pays tiers. Et là. Quand ça concerne deux pays de l'Union Européenne, enfin au moins un face à un qui est très proche, j'ai l'impression que vous êtes hyper prudent. Peux-tu m'expliquer la raison de cela um... Nicolas, euh, j'ai reçu la question concernant l'incident frontalière à, à laquelle j'ai répondu. Euh, comme tu le sais, mes collègues euh, suivent la, le, le Conseil défense euh, qui est en parallèle au Conseil. Il y une conférence de presse là avec euh, Federica Mogherini. Euh, si tu, euh, je ne vais pas reproduire ici... Euh, de, de nouvelles ou des questions liées à la défense quand les responsables politiques sont à côté de la rue et ils ont une conférence de presse. Puis, euh, Georgi m'a posé la question sur le chemin vers Varna. Je dis que tous les chantiers sont actifs et nous y travaillons. En ce qui concerne la position de l'Union de de européenne, qui est, en charge, qui, qui est responsable, euh, qui, qui a la compétence, pour les, pour les parties dont elle a la compétence, je te référerai à la déclaration du président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue du euh, Conseil de la réunion informelle de l'IDER le 23 février où je pense qu'il était très clair sur les attentes de l'Union européenne concernant les questions uh, Chypre, uh, etc., etc.